Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment installer SQLite sur euh, notre euh, ordinateur euh, qui fonctionne sous Windows Donc on va sur euh, le site de l'éditeur, donc SQLite.org euh, On va dans Download, alors ici il y a tous les téléchargements possibles hein. Donc notamment euh, des, des binaires euh, qui sont précompilés, donc des exécutables Donc vous voyez il y a plein de plateformes hein. Android, Linux, macOS, nous c'est Windows qui nous intéresse, et plus particulièrement plus particulièrement donc le paquet donc, qui contient euh, l'interface euh, en ligne de commande. Donc je clique dessus, voilà, il est téléchargé. Je vais dans le euh, dossier de téléchargement. Voilà. Donc, dans ce dossier de téléchargement, j'ai mon archive.zip. Je clique dedans. Donc, pour rentrer dans l'archive. Et là, on a trois programmes. Donc, nous, celui qui nous intéresse, c'est SQLite3.exe. Donc, là, je le copie. Et je vais aller placer, euh, ce programme, donc, dans un autre dossier. Donc, un dossier que j'ai préparé, qui s'appelle C Standalone, anti-slash SQLite. Et là, je le colle. Voilà. Donc, il est collé. Donc, euh, bah c'est exécutable, donc maintenant il est plus dans mon archive, hein, euh, je fais un double clic dessus pour l'exécuter. Alors Windows, il n'est pas content, c'est un exé, mais comme je sais d'où il vient, je vais dire exécuter quand même. Donc, euh, voilà, Donc arrivé à ce stade, donc l'interface avec SQLite, elle est démarrée. On a un prompt, donc un message d'invite qui est SQLite avec une flèche. Euh, on peut commencer à rentrer des, des commandes, par exemple là je fais point .version, qui permet d'afficher la, la version, hein. donc là pour moi c'est la 3.38.2, euh, si je veux avoir, euh, tiens je vais regarder pour des propriétés, parce que c'est un peu petit, on va augmenter la police, voilà on va mettre 20, voilà c'est un peu plus gros. Euh, les commandes, donc là c'est des commandes SQLite, hein, c'est pas du SQL. Hein, donc si je mets, donc ça commence par un point, par exemple point help, j'ai toutes les commandes euh, disponibles hein, de SQLite. Et une de ces commandes c'est point quit pour quitter. Alors on peut euh, aussi se dire, euh, bah, je vais démarrer cet exécutable directement depuis euh, une invite de commande. Alors si je tape directement le nom de l'exé, ça fonctionne pas parce que euh, là je suis pas dans le, le dossier. Euh, qui contient l'exécutable. Donc, si je veux le démarrer euh, ici, une, une des manières de faire, c'est de taper donc standalone cyclolight. Voilà, je tape directement le, le nom de l'exé et euh, ça me démarre euh, l'interface euh, en, en ligne de commande. Alors, si je veux savoir où je suis, hein, je peux faire un donc un point point shell. Ça me permet d'exécuter des fonctions de mon OS hein. donc euh, par exemple si je fais cd pour savoir où je suis donc là je suis dans le dossier cdemo c'est pour ça que tout à l'heure euh, ça fonctionnait pas alors voilà point kit alors pour finaliser mon installation euh, j'ai plusieurs manières une manière de faire ça peut être de placer un, un raccourci sur le bureau euh, vers cet exécutable ou alors ça peut être de rajouter euh, donc pour mon installation à moins donc rajouter ce chemin là dans la variable d'environnement euh, pass. De, de mon ordinateur mais c'est une autre histoire donc euh, bah, je vous remercie euh, pour euh, votre attention et je vous dis à bientôt, au revoir